des paroles d'un responsable d'une quelconque institution encore, Donc, encore le moins, moins le comptage du quorum exactement parce qu'il ne s'agit pas d'une cérémonie parlementaire nous n'allons cesser de le répéter il s'agit pas ici d'une séance parlementaire il s'agit pas non plus euh, d'un congrès le, la salle c'est symbole symbolise simplement la représentation nationale étant donné que la constitution euh, Donne le devoir aux nouveaux assermentés d'être présentés à la nation. C'est pourquoi ils sont ici, pour être présentés à la nation à travers la représentation nationale. Et ceux qui nous représentent sont là, vous les avez vus, dans leur tenue d'apparat, députés et sénateurs. Ils sont ici devant le corps constitué, devant également tous les compatriotes. Ceux qui ont eu le bonheur de prendre place ici ils sont là, et tous les autres sont euh, euh, en dehors où également euh, des écrans géants ont été déployés pour que personne ne puisse rater cette cérémonie. Nous disons donc que le protocole d'état organisateur de cette cérémonie n'a rien et que toutes les arrivées et tous aujourd'hui le président à son rang il est le symbole de, de la nation et c'est la seule institution d'ailleurs, la présidente de la république c'est la seule une seule personne par le président de la république, alors qu'au niveau des autres institutions, il y a la représentation, mais ici le président de la république, il est seul c'est l'institution, le président de la république c'est lui qui reçoit, lui et lui seul qui reçoit le serment, il va en prendre acte et il ne partage pas cette prérogative constitutionnelle avec une autre quelconque institution, et cela est donc clair, et c'est dans nos us et coutumes. C'est ce qui fait que lorsqu'on regarde aujourd'hui la tribune de Nord, il n'y a qu'un fauteuil, c'est le fauteuil du président de la République, et en face il y a les drapeaux nationaux, c'est là où les trois nominés, les trois juges constitutionnels, vont prêter serment tel que prévu, par la loi. Donc, c'est cela l'ambiance qu'il y a ici, à l'intérieur comme aux abords du palais du peuple. L'ambiance est donc euh, électrique. C'est pour, hein, pour sceller cet épilogue de, cette, de ce processus de réforme qu'avait entamé euh, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo. Selon J.R. Diakadi qui réalise pour nous cette grande cérémonie de prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre de par le monde, de la France, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des états unis du Canada, de l'Afrique du Sud et pratiquement là où se trouvent toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo, il y a des écrans. Tout le monde est en train de suivre cette importante cérémonie. Et même à travers la ville de Kinshasa dans les provinces, il y a des écrans géants euh, qui sont euh, dressés et pour permettre aux nombreux téléspectateurs de la RTNC de suivre cette importante cérémonie. Mamie Domingue Radio-Télévision Nationale Congolaise, Kokoba a wana pale di pepe mengi penza okomini ya lingwala wapeta yi melulu niya kafu kafu e, ko salema ezali bongo bazuzi ya likoloto pe bazuzi ya kou konstitutionnel o e, mwakambi ya kolo filik sa mpote di tulombo ye apono ki bango o mwakanda mwbeko uta sanza ya sambo ezala ka penza o mia, zoka, sambo c'est un au comme ça que vous avez dit. Vous vous avez que vous avez vous vous vous vous la radio télévision nationale congolaise, on parlait du peuple. du du peuple. du peuple. du peuple. du ton yon soit na c'est yannou ya mibeko pamba te mibeko ezali nge eloko o ezali likondi yamonde ekotombo lakamboka soki boka ezali na mibeko te yemboka oye na ekosalaya pokufa na yango bosembbo peloko la ezali kondi oye ekotombo lakamboka soki bosembbo ezali na mbiringa mbiringa koko bongo e te mboka ekotombo amalamote natina ena mukambia konwe pelis anpoeti seke di chulombo ye apono ki bongo nye bazouzi ba ma bai bako sambo sambo bongo maramo bai bendege kani bako sambo démocratie qui a connu et cause à qui m'ont à salimbeba à bongi n'aie tout bon et s'engéli et azoïe tout et s'engéli ce qui peut m'ont ou à salimbeba à bongi n'aie na bon et mais quand tu peux m'ont ouan à n'ayangon m'okambe konflikson peut-être solo et kono yabiso et yingé la pesa et kota nabon zindo nani kamo et pas de droit à sengéli kozala ose ya na nabekombe nabino et te mokambe konflikson peut-être ce qu'il y a chakam zongo lako mokanda mboko Oya la politique va pasi ma, bas sato maman mon corps alphonseine et dieu donné de ils ont Ils ont une très mauvaise volonté dans le de Ils ont une très mauvaise volonté. Il y a un objectif moko ou ils que bango qui pouvoir, contrôle de l'institution, contrôle de la finance, contrôle de Félix la marionnette. Dans le monde, peuple congolais, oh no ba division, tout ici ka fanatisme, ka Nous sommes tous contre l'action au chef de l'État, qui mais ce bon, li, moni ya si vous avez une réaction à la réaction de le présidente Félix, vous avez une réaction à la réaction na yoki, présidente Félix. Vous avez une bino, à la réaction de la présidente Félix. Vous a une réaction de la bango bango, bazo bango ba bomana, une réaction à la réaction de la réaction la réaction de la réaction est nous saluons la présence de quelques gouverneurs de province bango baouta. Kinshasa, moni, euh, tu la province du Congo central bokemo Uh, Monsieur Maweja de la province Éducation Orientale, Jean-Claude uh, Mvoba, pardon, le nouveau uh, président de l'Assemblée provinciale et. justice Tô l'obé paye, tô l'obé paye. Pay. Ba o bazo bo yae te prezida change, ba juge à konsisyonel te. Ba ango bazo au lingande était, te, ba à cour konsisyonel o kabila apona ki o oh, na côté a kabila o oh, lamber menda ebisa ebiso, ba batikala ba tika po, lo, biso ma ponami salemi, bango ba bimesu ba lo ba te, la zui, mototel la mototel, te liste ou na kinga kati, to boy a a contrôlé justice pas parce que Kabila. Kabila a Rubego C'est-à-dire, yo l'a Kabila, l'a Pour la président de la solo bazaba paya donc continue que pour les hommes en uniforme godé et kabundi pour les mon zubu mon éna ou a parlé des peuples baasés en moi ça pour le look and down voilà Moukoukoula kouyoukan, moko kola koyokan tombeur la djimbelle mufana walloufam bokabogo félix antoine chisekedi chilomba ou vous mettez calaboumamushindo ou a coupita bouche par bantu basato ou vous mettez calaboumamushindo ou a coup calabouba juge par mukur constitutionnel alphonse kalouba ou djim calabamu par moniteur donné kaluba tatou ni kamulete badi banga bon quoi je ne sais pas si vu que tu es là, que tu es là, que tu es chela. que tu es que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu là, que tu es là, que ni gens qui le passé, ils ont passé, ils ont passé, ils ont passé, ils ont passé, ils ont passé, vous vous tout le tout le monde, le monde, vous le tout le mais mon gouvernement, pour le secteur oriental, même Mateka et Kangéan, il Franklin est le monde de de le que le le le c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un de temps. mushindo temps. de kakuyewu dwamani to memanji me oven ekakuyewu dwamani to memanji me burgmeser eka muntu yonso ikala mumanya ni tchienda ntchienda tchiabenda tchiabenda chambula mataji tchamula mataji kibwaluka yujinga se bidibikengela muntu ni muntu yonso ikiditeka pakaba kenda ni bandumula bilungu benza bwase bukananga bwajitunga bumona mu kwikala buyapo abulungu mudi matunga makwa abumende shalumu bwase ditunga ya Congo Democratic quand il vous que justice est quand la justice de c'est quand c'est quand Bon, le n'est pas nous Kabila ilunga mobiliser. Bien de bien sûr. On ne peut pas parler du peuple. pas peuple. no du peuple. On ne peut enza parler du peuple. On ne peut pas parler du peuple. On ne peut pas jetu du wakushala wabula ne peut pas parler du peuple. On ne peut pas parler du peuple. On ne peut pas parler du peuple. On a Merci beaucoup, des pour le compte de la langue. À Chiluba ici, au niveau du Palais du Peuple pour la retransmission en direct de la cérémonie de prestation des serments des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Nous l'avions dit au début de notre intervention, cette importante cérémonie sera présidée par le chef de la le magistrat suprême, le garant de la nation, le commandant de forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Qui vient de Donc, nous vous aviez bien compris, c'est un message si présent de pouvoir sécuriser un des invités en difficulté dans les halls du palais du peuple. Vous, a, vous aviez bien compris, très chers téléspectateurs, ce message du protocole d'État en train de demander les spécialistes, les médecins ou les infirmiers pour secourir les gens. C'est tout à fait normal, là. Hein. Ici, dans la salle, euh, la salle est à Chicon, et dehors, au niveau du balcon, il y a beaucoup de gens, il n'y a plus de place. Dehors, il n'y a, de... a plus de place. Les gens se bousculent. Les protocoles, parfois, et même la sécurité, parfois, dépassent. Et pour essayer un peu de canaliser les choses, mais, euh, euh, les, les, ils sont en ils sont train de, de, de, de, de s'y atteler pour qu'il n'y ait pas de débordements. Mais ce, nous recevons, hein, nous recevons à Son Excellence, le Monsieur le ministre d'État, ministre de la communication et des médias, Jolino Makelele, qui est ici présent et qui fait partie eh, du gouvernement Iloukamba et qui fait partie de la délégation gouvernementale ici présente au niveau du palais du Pétamoun. Monsieur le ministre, eh, bonjour. Bonjour. Quelle, quelle valeur juridique donnez-vous à cette cérémonie euh, Je dois vous dire d'abord que le président de la République est un légaliste. Et tout ce qu'il pose comme acte sont des actes posés sous le sein de la légalité. L'état des droits, qu'il n'a cessé de prôner, c'est un état des droits qui est un état véritablement de droit. Et donc, lorsqu'il prend des mesures, lorsqu'il passe à l'action, soyez assurés que ce sont des postures inattaquables en droit. Et en l'espèce, il a été décidé que les juges, les juges ayant quitté la cour constitutionnelle pour rejoindre la cour des cassations, il était tout à fait normal qu'il fût euh, remplacé par d'autres. Et c'est ce à quoi il s'est attelé en veillant à ce que la procédure en la matière soit re respectée. Et pour le surplus, je crois qu'aujourd'hui, c'est la, la prestation des serments conformément à notre constitution et euh, à la loi organique euh, régissant la, la Cour constitutionnelle. On ne peut donc euh, pas s'attendre à ce qu'il y ait euh, des millimélo, des comportement particulier de la part de je ne sais qui, qui se sentirait lésé. Nous sommes ici ensuite dans l'enceinte du Parlement, où il est clairement dit que le président de la République reçoit le serment des juges constitutionnels devant les députés, devant le Parlement et devant les sénateurs. Et c'est le président de la République qui reçoit ce serment-là. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions à la matière. Et donc, tous ceux qui viennent, certes, ce sont des corps, ce sont des institutions, mais nous pensons que nous n'allons pas, euh, comment dire, transvertir euh, la vérité en disant que le serment est reçu par le chef de l'État. Et c'est ce qu'il ce qu fera tout à l'heure. Monsieur le ministre, ici dans la salle, la salle est pleine comme un oeuf. Au balcon, il n'y a plus de place. Dehors, il y a une forte euh, euh, euh, délégation de la population qui est venue euh, euh, euh, nombreux, euh, nombreux pardon, pour assister à cette importante cérémonie est-ce que vous vous y attendez non, nous nous y attendons parce que nous savons que tout ce que nous faisons c'est sous le saut de droit la... le peuple est là derrière nous et donc euh, nous n'avions pas de doute fantastique je vous remercie chers téléspectateurs téléspectateur habitués à, à ce genre de cérémonie les motards éclaireurs et, euh, grâce à la caméra de Jiren Skelani, annonce d'aller bien l'arrivée euh, ici au Palais du Peuple du président de la République Félix Antoine Tisegué de Chilombo, qui se trouve présentement sur le boulevard euh, Triomphal et, et a pris dans la direction du Palais du Peuple où il sera certainement accueilli par euh, un comité restreint. Regardez, la jeep présidentielle est là. La cérémonie va devoir commencer d'un de moment à l'autre. Le détachement de la euh, garde républicaine est là. La fanfare également, l'officier qui va rendre les honneurs au Garant de la Nation Magistrat Suprême est déjà pointé. Le comité d'accueil est là, donc bientôt ça sera le début de la cérémonie jusqu'à Kussema. Effectivement, le président de la République va bientôt descendre de son véhicule officiel pour recevoir les honneurs que vont lui donner euh, le détachement d'honneur de la garde républicaine. Et comme vous le constatez, il y a bel et bien un comité restreint d'accueil qui est là pour recevoir le président de la République qui vient de faire son entrée ici à l'enclos du palais du peuple chef du Parlement, il est 11h15, c'est l'heure de Kinshasa, 12h15 pour toutes les provinces de l'Est du pays, le président de la République est là, il est accueilli par ce comité restreint d'accueil, on reconnaît la bourgmestre de la commune de Lingala, le chef d'état-major, général de euh, la garde républicaine, voilà le président de la République. Il va recevoir Glesmoto, des honneurs complets. C'est-à-dire que l'hymne national euh, va retentir, il va passer les troupes à revue, il va prendre une marche pour faire son entrée et venir présider la cérémonie. En ce qui concerne... Le chef de l'état va devoir arriver là où se trouve le détachement d'honneur de la garde républicaine. C'est ce qui est fait. Il traverse le détachement d'honneur, très cher téléspectateur. D'un moment à l'autre, il va s'incliner devant l'étendard de ce corps d'armes, mais qui est censé appeler à protéger et à sécuriser. Le président de la République, voilà, il s'incline le symbole du pouvoir de la République démocratique du Congo. Alors la question c'est de savoir si Félix Tshisekedi va devoir faire son entrée directement ici, au palais, à la grande salle de congrès du palais du peuple, où il va passer par ces bureaux qui sont ici, au palais du peuple. Parce que la salle est archi très chère de il y a beaucoup de temps, les pouvoirs sont occupés. Je crois que cela permettra, cela permettra euh, au, au, au, au, au, au, à la sécurité, au, au, au protocole, de réglementer les choses avant que le chef arrive ici. Voilà, le président qui prend, qui prend les marches pour certainement accéder au niveau du Palais du Peuple, nous allons voir la direction hein, dans laquelle il va prendre, certainement que, certainement, certainement, que, qu'il va aller eh, momentanément dans ces bureaux qui sont ici au niveau du Palais du Peuple avant de faire son entrée dans cette salle de congrès jusqu'à le schéma. Oui, suivant ses habitudes, le Président de la République va marquer une petite pause, étant justement que euh, euh, l'hypothèse la, la plus probable c'est qu'il va faire un tour au niveau de son bureau, parce qu'il en a ici, au palais du peuple. Je crois qu'au niveau du hall, il va aussi être reçu par les trois nominés, par les assermentés du jour, euh, qui pourraient l'accompagner jusqu'à son petit bureau. Pour quelques instants, là, je faut que le président de la République puisse rejoindre euh, l'assistance ici pour donner l'ego de cette euh, cérémonie. Nous pensons qu'il euh, va... Faire un petit tour en tout cas dans ce bureau, euh, ici, au niveau du palais du peuple. Nous revenons sur le déroulé de la cérémonie pour dire que le protocole d'État qui organise cette cérémonie, voilà. Ainsi que nous l'annoncions, le président de la République est entouré de, du pouvoir judiciaire pour la photo de famille Maintenant que les esprits sont frais, c'est euh, la photo du jour. Voilà, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle complet. Ils sont là et. Voilà, nous parlions tout à l'heure des institutions. Voilà le premier vice-président du Sénat, euh, l'honorable Samy Badibanga, qui est là. C'est-à-dire que les institutions sont, sont ici. Samy Badibanga est sénateur et il est le premier Sénat. Il représente son institution, comme l'ont fait les autres députés et sénateurs qui sont là. Le président de la République prend la direction de ce bureau, comme nous l'avions dit, pour quelques instants, avant qu'il puisse faire son entrée ici dans la salle de congrès pour cette cérémonie. Merci, j'espère que Certes, nous allons assister dans quelques instants très chers téléspectateurs à la cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, trois au total, mais les interrogations demeurent sur la nature du discerment. Sera-t-il individuel ou collectif Une chose est sûre et certaine dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ce serment euh, euh, euh, euh, euh, par le pronom personnel je, mais euh, au cas où il y a peut-être un problème protocolaire qui va se poser dans la gestion du temps, les nous, alors les nous ne seraient pas exclus, c'est-à-dire voir tous les assermentés prêter serment au même moment et nous allons certainement le vérifier tout à l'heure. Je suis Kabassélé. Voilà, la salle est électriquée au-delà des députés et sénateurs. Nous sommes le côté de la salle, côté sénateur, député, sénateur. députés, sénateurs. Mais la particularité aujourd'hui, c'est que la nation parle un seul langage. Il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Ils sont tous là, députés euh, de l'opposition, surtout qui sont nombreux ici. Donc euh, aujourd'hui, tous ici, ils viennent justement pour honorer ces trois juges qui vont aller à la cour constitutionnelle. Les juges, mieux, les membres de la cour constitutionnelle qui venaient de poser pour la prospérité avec le chef de l'État, le magistrat suprême Félix Antoine Tisegué de Chilombo, qui venait de poster dehors, ils ont fait leur entrée dans cette salle, juste le temps de s'installer et dans quelques instants, le président de la République va devoir faire son entrée dans cette salle, mais l'ambiance est bonne enfant, Mami Mamboi. Parce que les gens qui ont fait ils ont fait des le ils ont fait des gens qui ont fait des ils ont fait des gens des ils ont fait des gens qui ont fait ils ont ont n'importe comment le pas le la parce que la république démocratique et à Congo y est parce que Laisse-moi qu'on a parlé on peut ça, ça a parlé du peuple, on a un pingatope, on on a un pingatope, on on a du peuple a nous sommes les commandants. Nous sommes les commandants. Nous sommes les commandants. Nous les Nous sommes les les commandants. Nous les commandants. Nous sommes Nous sommes les le trou d'ici vous Antoine, tu Na allons et Bonsoir. le si vous avez un peu de temps, vous pouvez se, de le Président de la République. Félix Antoine Tisségué des grands événements, très chers téléspectateurs, en gros plan, le président de la République, Félix Antoine Tisségué de le magistrat suprême, qui va devoir faire son entrée dans cette grande salle de congrès du Palais du Peuple, et d'un moment à l'autre, ça sera le début de la célébration. C'est un fonctionnement de la coupe. Excellence Après, le président de la république avec l'expression de nos hommages les plus différents la cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la cour constitutionnelle récemment promus devant votre expérience Monsieur le Président de la République, en présence de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil Supérieur de la Magistrature. Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame professeure Ntumba Bouacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère. Excellences, Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, en effet, l'on se rappellera, rappellera qu'il y a quelques mois, trois autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit de, d'abord, celle du 20 février 2020, au cours duquel au cours de laquelle le premier président de la cour de cassation, le procureur général près la cour de cassation, le procureur général près le conseil d'État, le premier président de la haute cour militaire, l'auditeur général de la près la haute cour militaire et le président de la cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, c'est du 2 juin 2020 au cours de laquelle le procureur général près la cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier substitut, le premier, pardon, le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près de la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa premier de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose, la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sous sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès, et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et magistrat suprême a signé l'ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13 bar 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle dispose, avant d'entrer en fonction les membres de la Cour sont présentés à la Nation, devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République, selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour le président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux. Qu'on reprend les cours et tribunaux comme formant le pouvoir judiciaire, à côté des autres institutions de la République, à savoir le président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle, des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. En outre, les causes des tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisées en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il s'est de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167, aligné à premier, et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, et Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il nous soit autorisé, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et majeur de de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. La lecture de l'ordonnance... What the hell? Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! Let go! go! go! Deux. Ordonnance numéro 20 bar 116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo en ces articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13, barre 026, du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revue l'ordonnance numéro 14, barre 021, du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16 par 070 du 22 août 2016, portant disposition relative au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revue l'ordonnance numéro 18 par 38 du 14 mai 2018, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1er.2, vu l'ordonnance numéro 19-56 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour désignée sur l'initiative du président de la République datée du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle et désigné sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er sont nommés membres de la Cour constitutionnelle. Monsieur Kalou Badibwa, dieu donnez. <rire> Ma... Madame. Madame. Madame Kaloumé. Madame Kaloumé, à saint Monsieur ouzi à son monsieur dieu donnez. Article 2. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18-038 du 14 mai 2018, sont toutes deux nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, fait à Kinshasa le 17 juillet 2020. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2020. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour le, pour le Premier ministre, le vice-ministre, pour le Premier ministre, le vice-ministre. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Cancondé-Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, le professeur docteur Désiré Cachemire Colombe-Léberange, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Plaise à Votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons, nous appelons, Monsieur, nous appelons Monsieur Kanoubadisbois, Dieu donné. est né à Moujimaï le, le 4 février 1966. Il est originaire de la province de Lomani. Il est marié et père de trois enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Moujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit. Obtient droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'Université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'Université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctoraux de justice constitutionnelle. L Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014, il est professeur de droit à l'Université de Kinshasa, il est professeur invité à la Faculté de droit Paris, Paris v D4 en 2014, il est avocat à la Cour suprême de justice, il est chercheur en droit constitutionnel administratif, il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment « La justice constitutionnelle en RDC »,« Deuxième ouvrage du contentieux constitutionnel en RDC ». À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions, nous prions, nous prions M. kaloubadi bois donné de bien vouloir traiter son serment légal. Wow. Je jure sur le de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre qu'une activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre question. Serment. Ça sera juste après, il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matière juridique et administrative va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour appeler des serments devant le chef de l'État, Félix Antoine Tisségué de Tilombo, magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Pousset. Nous appelons nous appelons Madame Kaloumé Aseno Cheouzi Alfonsine. Mankalume Asengo chéouzi Alfonsine est née à Kalemi le 9 mai 1955. Elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de cinq enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du Département des droits et libertés du citoyen en 1987. Elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989. Nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Calamou en 1989. Nommée premier substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Calamou en 1989. Nommée conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018, et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Madame Kaloumé, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal.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 Unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute peau, c'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix Antoine Tisségué de voilà, les Bokoukia, et puis euh, l'avènement de Félix Antoine Chilombo euh, à, à la magistrature suprême. Les femmes sont honorées. Nous avons euh, des femmes vice premier ministres oui. ici en République démocratique du Congo. Oui. Euh, Madame euh, qui est vice premier ministre, est ministre chargée du plan. Mmh. Oui. On euh, a même une femme. Élisée Ma, Elysée, Ma Elysée, Oui, oui. oui voilà. On a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont aujourd'hui parmi les neuf juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mamie, mamie, 24h, vous êtes une femme parmi les hommes ici pour ce reportage en direct à partir du Palais du Peuple à de maman, de monsieur, quand vous Banga à venir se présenter devant la nation. Jusqu'à le là c'est le dernier. Ils sont à trois au total, les deux autres viennent de prêter serment et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Il s'agit bien de Dieu donné Kamouneta Badibanga, comme ceux deux autres collègues, lui aussi est présenté devant la nation. Euh, voilà. C'est par des façons justement que M. Kamouneta Badibanga, Dieu donné, ici. est né à Moujimaï. Le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kassai oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de sept enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'Université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Camina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Coloésie en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en, 1900, en 1999. Il est nommé conseiller à la Cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la Cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la Cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions M. monsieur Badi Banga de Donné à bien vouloir prêter le serment légal.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 Cette, euh, cette prestation de serments va être immortalisée à travers ces procès verbaux. Madame la conseillère va procéder dans les début puis suivre la lecture justement de ces procès verbaux de prestation des serments. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation de serments des membres de la Cour constitutionnelle. Alors, la portée du droit Blaise, la portée du droit c'est à partir de cet instant. Les trois juges qui vont s'ajouter aux six autres pour former le membre de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation à l'interconstitutionnalité. Or, il semble qu'au plusieurs il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc les trois ici, plus les six autres vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre constitution qui dit « La Cour constitutionnelle est juge de de la constitutionnalité soulevée des voix pour par une juridiction. Et toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle. avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès verbal de prestation de serment. Procès verbal de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur Docteur Désiré Cachemire Kolongole Eberande, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après, à membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalumba Diboua Dedoné, Mme Kamouet Asengochensi Alfonsi, M. Kamulete Daniel dans l'atelier, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-116 du, 7... du 17 juillet 2020, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, ont prêté serment dans la teneur su. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo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 et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En Enfin de quoi, il a été dressé le présent procès-verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle M. Kaloubadi Boadjodone, M. Kaloumé Assegno-Tchéoussi Alfonsi, M. Kamoumete Badi Doné et le professeur docteur Désiré Cachemire Colonel éberrandé, directeur de cabinet AI. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de trois nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant Son Excellence, M président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son bureau. Permettez-moi, monsieur le président de la République, de remettre la parole au protocole d'État, tout en vous remerciant. Cérémonie est terminée. Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de Son Excellence, M. le Président de la République. La cérémonie désormais complète. Les neuf membres sont là. La cour est désormais Sans problème, la cérémonie de prestation. Maman, Alphonse, pour aller on est dans le du a La à de La <laughs> <Maman, maman. laughs> C'est un peu comme ça que vous avez dit dit que vous avez vous avez dit que vous avez dit que à avez dit que que dit dit que dit pas que Prestation des serments de, serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle actées par le magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. La Cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, affiche désormais complète et prévalablement siégée pour traiter des matières qui relèvent de ses compétences constitutionnelles pour la gouverne des uns et des autres, la Cour constitutionnelle et le juge électoral des élections présidentielles et législatives nationales en République démocratique du Congo. Le regard sont donc tourné vers la commission électorale nationale et indépendante pour la désignation de ses animateurs ainsi que la révisitation des textes qui régissent la centrale électorale dans notre pays. Et le souhait le plus ardent est de croire les compatriotes congolais et même les politiques mettent de côté ce qui les divise et regarder privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez et certainement, vous étiez des milieux et des par le monde à suivre cette importante euh, cérémonie de prestation de serment des nouveaux euh, juges de la Cour constitutionnelle et, présidée par le chef de l'État, Félix antoine Tshisekedi de Chilombo magistrat suprême ici au Palais du Peuple la RTNC, nous ne cesserons jamais à se le dire, chaîne de grands événements qui apportent une plus-value grâce à la Mobilisation de sa logistique et de son personnel dévoué entièrement au service de la nation sous la houlette du directeur général Ernest Ilunga Kabila Ilunga. Merci à toute l'équipe technique ici présente au palais du peuple.